Bonjour à nouveau tout le monde, j'espère que cette pause s'est bien passée pour vous. On a malheureusement cette année pas eu les financiers à la framboise qui étaient très bons l'année dernière, je les regrette encore. Pour autant, on attaque. Dans des vies passées, notre prochaine conférencière a fait du dev mobile et du développement bas niveau pour des microcontrôleurs dans un accélérateur de particules. Demandez-lui un jour de vous raconter, c'est assez, assez incroyable pour nous qui sommes surtout du développement web. Et elle ne s'imaginait donc pas vraiment devenir développeuse PHP. Et pourtant, aujourd'hui, Sophia travaille chez CodeRhapsody et elle est en mission chez Bedrock. Et elle a rapidement compris que cette mission allait mener à bien plus loin que juste écrire du code PHP. En effet, à peine arrivée, ses collègues l'ont poussée à déployer sa première fonctionnalité jusqu'en production sur Sysplay. Aujourd'hui, elle va vous partager son retour d'expérience un an après cette mise en production. Et peut-être vous donner envie de devenir, vous aussi, plus que développeur et développeuse. Cher public, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sophia lescano carole pour cette conférence intitulée « DevOps ». Je n'ai jamais voulu faire ça, et pourtant. C'est à toi, Sophia. Bonjour, euh, merci de nous avoir rejoints pour cette édition de la FIFD en ligne. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un retour d'expérience concernant mon transfert entre Dev et DevOps, comment j'ai vécu ça, et au final, quels sont les outils qui nous permettent au quotidien de, de travailler euh, sereinement. Okay, avant de commencer, je vais juste me présenter. Euh, je m'appelle Sofia Lescano carole euh, je fais partie de la communauté de PHP depuis un peu plus de deux ans. Je suis Argentine et Espagnole. Et je travaille pour une petite société qui s'appelle Code Rhapsody, c'est un cabinet web d'expertise surtout en EASY et euh, Symfony. Et je suis en mission depuis plus d'un an chez Bedrock, qui est une société qui développe sa plateforme VOD, euh, commercialisée en Europe, en particulier euh, à travers le groupe M6 avec la plateforme Sysplay. Donc euh, je vous parlais d'abord un peu comment je, je développais avant, peut-être que ça vous rappelle des souvenirs. Moi, dans des endroits où j'ai été, j'ai souvent suivi un guide flow classique. Donc, en fait, on avait une branche master, une branche develop. À partir de la branche develop, on tirait des, des branches pour euh, développer des features qu'au fur et à mesure, en fait, on, on mergeait. Donc, on, on faisait une première feature sur develop, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et en fait, à un moment donné, arrivait cette personne de grande importance qui pouvait être le chef de projet ou le lead développeur, qui décidait en fait qu'on voulait faire une release, qu'on souhaitait en fait soumettre tout ce code à master, et donc, envoyer tout ça en prod. Donc, c'était cette personne qui pouvait donner son go. Et généralement, en fait, ce pas les développeurs et qui faisaient le déploiement, mais c'était une personne tierce, donc souvent l'infra. Donc, en fait, on allait leur élaborer une liste de, de tâches à, à faire et c'était eux qui allaient s'occuper de, de ce déploiement. À partir de là, généralement, il y avait deux sorties possibles. Soit ça se passait super bien et là, on était vraiment content ça, euh, ça se passait mal et là c'était un peu plus compliqué, euh, déjà généralement parce qu'en fait on finissait en revert, on, on revenait en arrière. Euh, la personne en fait qui avait déployé n'avait pas forcément la connaissance du contexte ou de ce qui avait été déployé. Et donc même si c'était une petite variable d'environnement ou quelque chose de très bête qui avait mené à, à l'erreur de déploiement, bah, elle n'était pas en capacité de revenir, euh, de revenir dessus. Et d'autre part, euh, on prenait le loop pour aller chercher en fait dans la quantité de... De fonctionnalités qu'on a qu'on a développé, ben finalement, où était euh, commise l'erreur Et en fait, parfois même, en fait, on, on se mettait à déployer en que après que les développeurs qui avaient fait le code-même étaient déjà partis en fait de, de la mission de la société. Donc c'était assez compliqué. Quand je suis arrivée chez Bedrock, euh, ma perspective a changé. Donc assez vite, je suis rentrée dans le vif du sujet et j'ai pu développer ma première fonctionnalité. Et en fait, au moment où je me suis dit bon, bah, maintenant on va merger sur Develop. Euh, on mettra ça en propre plus tard. On m'a dit, oublie tout ce que tu as appris. Ici, il n'y a pas d'orange de développe. En fait, ce que tu vas faire, c'est merger ton, ton développement directement sur Master. Et là, je me suis dit, waouh, OK, vous êtes sûr Parce que moi, j'avais peur de un peu tout casser. Et surtout, en fait, on m'a dit, ce n'est pas seulement que tu vas merger sur Master, mais en fait, tu vas faire ton propre déploiement. Et là, je me suis dit, OK, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Mais euh, ce qui, en fait, qui est hyper intéressant, c'est qu'ici, tous les développeurs back-end déploient en production, en fait, indépendamment de leur âge, de leur expérience ou de le, du temps qu'ils ont passé dans l'entreprise. Et en fait, aujourd'hui, on arrive même à faire entre 25 et 50 déploiements par jour. Il n'y a vraiment aucune limite. On, on est libre de déployer autant qu'on a besoin. Euh, au final, ça s'est très bien passé. On a des process qui nous accompagnent. Il y avait un vrai accompagnement de la part de l'équipe. Donc, je n'ai eu aucun souci au moment de déployer. Par contre, quand j'ai fini de déployer, on m'a expliqué qu'il fallait monitorer la plateforme. Et là, c'était pas si drôle. Euh, je me suis retrouvée face à un graphique qui avait un peu cette tête-là euh, en me disant, OK, il y a 45 courbes de couleurs différentes, je ne sais absolument pas quest ce que je devrais regarder. Et même en demandant un peu autour de moi, on savait pas exactement me dire qu'est-ce qu'il fallait détecter. On me disait, bah, il faut, si jamais tu vois un changement de comportement de la plateforme, bah, tu détectes. Mais bon, ce n'était pas hyper clair pour moi. Finalement, moi, je croisais les doigts pour pas qu'il y ait de soucis. Et puis, tout s'est bien passé. Donc, j'étais bien contente. Avant que je puisse vous parler de nos outils, il faudrait que je vous parle un petit peu de comment on est organisé. C'est Bedrock. Donc, en fait, on suit un petit peu la philosophie des pizza teams. La pizza team, c'est un concept qui avait été introduit par Amazon. L'idée, en fait, c'est de se dire que une équipe, la meilleure taille pour une équipe, c'est la taille que l'on peut alimenter avec deux pizzas. Donc, ça tourne autour de huit personnes, mais évidemment, c'est subjectif. Mais l'idée, en fait, c'est de maximiser la, la communication à l'intérieur de l'équipe et l'efficacité. Et ensuite, en tant qu'infrastructure, en fait, on est sur une infrastructure de microservices. Euh, chaque microservice a sa fonctionnalité dédiée et en fait, l'idée et que chaque équipe est responsable d'une certaine quantité de microservices. Donc, ça, ça dépend évidemment de la taille ou de l'importance de microservices. Mais moi, par exemple, mon équipe maintient euh, quasiment au complet trois euh, microservices. Moi, là, la première chose que je me serais dite si euh, quelqu'un me dit, les développeurs du plan pote c'est euh, « mais combien d'autres fois vous avez tout explosé ?» euh, bah, À vrai dire… Euh, pas tant que ça, où ça arrive, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc, ça arrive de, de casser parfois la prod, mais surtout, ce qui est le plus important pour moi, c'est que je n'ai jamais vu des personnes courir les bras en l'air ou, ou s'écrier dessus. Et en vrai, je me rappelle d'un moment où on a eu un vrai problème en prod avec mon équipe. Et quand je dis problème en prod, c'est quelque chose qui s'est résolu en, en moins de deux ans. Et en fait, comment cela s'est passé ben, Quelqu'un était en train de regarder les graves, donc il a observé une anomalie, quelque chose qui a attiré son regard. Donc, il en a parlé à l'équipe. Donc, Pendant ce moment, quelqu'un regardait les logs et a pu euh, connecter le moment d'un déploiement avec euh, le comportement anormal. Pendant ce temps, euh, quelqu'un d'autre communiquait auprès des équipes sur le fait qu'il y avait eu un incident. Et en équipe, on se mettait à côté de la personne qui avait déployé pour euh, pouvoir détecter finalement dans le code qu'est-ce qu'il y avait... Euh, créer ce problème, mais l'idée c'était vraiment qu'on résolvait euh, le souci en équipe et qu'on était tous conscients que finalement si on était arrivés là, c'était une responsabilité collective et ce n'était pas question de, de pointer le doigt sur n'importe qui, mais vraiment de résoudre ça. Alors tout ça n'est pas magique en fait, on a des process et des outils qui vont nous permettre de, de faire ça. Et il y a quelque chose qui est très intéressant en fait, d'une part euh, ces process et ces outils, en fait, ils sont communs à la société, mais ils sont très particuliers aux, aux équipes. L'idée est que chaque équipe puisse s'approprier les outils que l'on utilise et les, les customiser à leurs besoins. Et d'autre part, euh, on est en constante évolution et adaptation parce que différentes équipes ont différents besoins. Petit à petit, elles vont devenir matures sur certains outils où, euh, suite à un incident, vont se rendre compte que finalement, elles auraient pu changer les indicateurs pour mieux réagir à l'incident. Et donc, elles vont pouvoir améliorer au fur et à mesure les outils qu'elles utilisent. Ce qui, est, ce qui est super intéressant dans, dans l'approche, en fait, c'est qu'évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui code une fonctionnalité dans son coin et, euh, et la met en production. Mais euh, cela s'inscrit dans tout un workflow de déploiement qui nous permet de travailler sereinement. Donc, effectivement, au début, quelqu'un va développer une fonctionnalité mais même potentiellement, on va le faire en pair programming. On aime beaucoup aussi travailler ensemble. Et ensuite, on va passer par une phase de review. Donc, au moins de deux personnes aient lu le code techniquement et compris et accepté cela comme une fonctionnalité. Donc, contrôler aussi la qualité du code. Ensuite, on va pouvoir valider fonctionnellement de la main avec le produit que finalement, c'était bien ce que l'on souhaitait. En fait, on a un système de preview qui nous permet de déployer une instance séparée qui contient uniquement le code de la pull request pour pouvoir tester euh, unitairement ce qu'on vient de développer. Ensuite, on va passer au, déploie au déploiement. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'on ne va absolument pas s'arrêter là. On va avoir ensuite une étape de monitoring de la plateforme pendant un certain temps pour vérifier finalement que tout s'est bien passé. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut revenir en arrière. Et on a les moyens euh, de, de revenir, c'est-à-dire que si on a déployé quelque chose qui finalement a cassé, il n'y a pas de problème, on peut sereinement faire un revert et, euh, et remettre la, la plateforme en état de la même façon que si à la validation, on se rend compte que non, bah, finalement, ça ne correspond pas au mouvement, on reviendra sur le code pour mettre en production que des choses qui nous conviennent. Donc, c'est tout ce workflow de déploiement qui nous permet de travailler sereinement. Je vous parlais de, de « review » et de « preview ». En fait, nous, on va s'appuyer pas mal sur les hooks de GitHub. L'idée, d'une part, en fait, je vous disais, on, on lance des previews. En fait, on a un hook qui est connecté sur un label qui s'appelle CD Preview, ce qui va nous permettre de lancer à la demande des previews sur les pull requests et de rapidement accéder aux liens euh, de, la, de la preview en question. Et aussi, on va profiter de la CI de, de GitHub pour... Euh, Tester, euh, enfin, regarder la, la qualité de notre code, donc tant euh, sur le côté euh, code styling comme euh, la sécurité de nos dépendances, de l'analyse statique et euh, évidemment passer les tests unitaires et fonctionnels. En fait, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que, que tester, ça ne sert à rien. Euh, mon conseil, c'est ne l'écoutez pas. Euh, généralement, en fait, des tests nous ont sauvés dans énormément d'occasions et pour nous, vraiment, une fonctionnalité qui est finie est une fonctionnalité aussi qui est correctement testée. Et euh, on sait que si on ne le fait pas maintenant, on le payera derrière. Et puis que derrière, surtout, euh, ça sera beaucoup plus cher de, de commencer à revenir sur du code qui a été fait. Lors du déploiement, euh, comme je disais, en fait, c'est pareil. C'est le fait de pouvoir revenir en arrière. Donc, en fait, on a des pipelines. Tout est automatisé, heureusement. Et surtout, en fait, on va passer toujours par le staging avant d'aller en prod. Il se peut, dans certains cas, que tester les choses en dev soit un peu compliqué, qu'on a besoin d'avoir cette envie de retester en staging avant de, de confirmer le déploiement. Donc, en fait, entre l'étape de staging et euh, de prod, il y a un approve manuel qui va devoir être fait par le développeur au moment où il veut passer en prod. Donc, même s'il a mergé sa fonctionnalité, il pourra toujours s'arrêter et, euh, et re, -re des choses derrière. Concernant le, le monitoring, tout à l'heure, je vous disais... Euh, on a un, un graphe qui veut rien dire. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le premier graphe que je vous ai montré, c'est un graphe de, de monitoring très spécifique. En fait, il va avoir plein de métriques importantes pour l'application que l'on pourra analyser, par exemple, suite à un incident. Et en fait, on est un peu passé au moins pour le jour le jour sur des graphes plutôt d'alerting qui vont nous permettre, en un coup d'œil, de comprendre ce qui est en train de se passer avec notre plateforme. Nous, en fait, comme je vous disais, euh, on moniteur euh, trois euh, microservices, et ce que l'on souhaitait, en fait, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un écran très clair, très simpliste, qui, en un coup d'œil, nous permet de savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on moniteur, nous On moniteur les erreurs 500 et les erreurs 400. Donc, bon, les erreurs 500, évidemment, on ne veut juste pas en avoir, mais euh, il se peut parfois que ça, que ça se produise. Et les erreurs 400, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est un changement de, la, de, de comportement. Pourquoi parce que sur certains projets, il est peut-être tout à fait normal d'avoir une certaine quantité d'erreurs de, 400. Parfois, on est soumis à des erreurs des utilisateurs ou des mauvaises utilisations qui euh, justifient en fait, ces erreurs. Mais ce que l'on ne souhaite pas, c'est que tout d'un coup, il euh, y ait un changement de comportement. Donc, en fait, ce que vous voyez, les carrés verts, c'est des carrés qui vont pouvoir changer de vert, orange à rouge selon des seuils qu'on a choisi. Par exemple, disons qu'à partir de 5%, on devient orange, à partir de 10%, on devient rouge. Il y a vraiment un, un souci que, que l'on constate dans notre plateforme. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est un taux entre les, les requêtes en 200 et les requêtes en 400, et on va le comparer à ce qui se passait dans notre plateforme il y a 15 minutes. Comment on fait ça En fait, on utilise un outil qui s'appelle Prometheus derrière, qui va constamment regarder ce qui se passe dans nos projets et euh, recueillir tout un ensemble de métriques qu'on va pouvoir requêter et donc montrer euh, dans ces graphiques. Pourquoi il y a deux colonnes, tout simplement En fait, dans, dans la deuxième colonne, on a un ratio instantané. Pourquoi Parce que si, si vous étiez en réunion pendant une demi-heure et que vous revenez, mais vous avez êtes pris des, des erreurs pendant 15 minutes, il se peut que votre taux par rapport à 15 minutes soit quasiment nul, mais que votre taux instantané soit très élevé. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre bien dans la, cette distinction. Et donc, comment ça se produit bah, Par exemple, ici, on voit que ça a changé vers 15%. Donc, Tout de suite, ça saute aux yeux avec le changement de couleur. Euh, comme je disais, il, il, il se peut, en fait, que vous partiez en réunion ou que vous soyez en remote et qu'en fait, vous n'avez pas forcément un troisième, quatrième écran pour afficher cet écran toute la journée. Donc, en fait, on travaille aussi sur de l'alerting par message qui va nous permettre, bah, en fait, non seulement de nous, de monitorer notre projet, mais peut-être aussi aux autres de nous alerter que quelque chose est en train de se produire. On travaille avec des messages de ce type qui s'appuient sur les mêmes métriques de, de Prometheus. Et en fait, l'idée pour nous, ce qui était nécessaire, c'est d'avoir certains éléments clés qui vont nous permettre de résoudre le souci au plus vite. Donc, on souhaite voir tout simplement l'environnement, voir le projet qui est concerné. Donc, par exemple, ici, le projet Users, la route. Donc, on n'arrive plus à re retrouver des utilisateurs. Un lien vers les logs qui va nous permettre tout de suite d'agir par rapport à l'incident. Le Un niveau d'alerte qui peut être différent. Donc, on peut avoir des alertes critiques ou des alertes en warning et des seuils. Pourquoi des seuils Parce que personne n'a envie d'être en train de travailler et se retrouver avec 150 300 messages non lus. Ça ne va, à un moment donné, en fait, ça ne veut plus rien dire. Et donc, en fait, on va souhaiter euh, gérer à quel moment on lance ou on ne lance pas une alerte. Et aussi, en fait, parce qu'on ne monitore pas nos projets la nuit. Donc, c'est d'autres équipes qui vont, qui vont faire cela. Et il ne faut pas réveiller quelqu'un la nuit euh, si c'est absolument pas intéressant. Et si on le réveille, bah, il faut au moins lui donner les éléments qui vont lui permettre de résoudre euh, ou pas, ou au moins de faire un diagn diagnostic du problème. En quoi ça se résume ça derrière En fait, le Prometheus, c'est un langage qui s'appelle le PromQL. Donc, vous ne vous attendez pas sur euh, la requête, ce n'est pas très important, mais l'idée, c'est de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, en fait, c'est juste un langage de, requ de requête. Donc, on a une métrique qui s'appelle HTTP Request Second Count, qu'on va appliquer sur le projet Users par rapport au statut 500. Et si jamais euh, on dépasse un certain seuil, on va euh, lever la carte. Jusque-là, je vous ai parlé de déployer, parce que pour moi, déployer, c'était le, le gros changement, quelque chose d'assez de, de, de incroyable. Mais en fait, déployer n'était vraiment que le début dans ce qu'on fait aujourd'hui en tant que développeur. En fait, on utilise... Euh, une, un outil qui s'appelle Terraform de la société Hachicorp qui permet de faire de l'infrastructure en tant que code. En fait, l'idée est de prendre tous les bienfaits du code, donc le versionning, le rollback, euh, la, voir les changements du, du code et de l'appliquer à notre infrastructure. Donc, imaginons par exemple que vous voulez créer une base de données. Ben, en fait, vous allez écrire exactement ligne par ligne ce que vous souhaitez pour votre base de données. Par exemple, on a une AWS DB instance, donc nous, en fait, on, on est connecté avec les services d'AWS, donc c'est juste une typologie qui s'appelle euh, default. Et en fait, on va dire, bah, on veut qu'il y ait 20 gigas de stockage, on veut que ce soit du MySQL et pas du PostgreSQL. Euh, comment, comment exactement on veut la définir Et au moment, en fait, de, de proposer des changements à, à nos collègues, bah, on, on va avoir ce type de, de schéma qui va nous permettre de dire bah, je, veux, je veux créer une base de données, euh, pendant mes changements aussi, je vais supprimer euh, une clé IAM et je vais changer quelque chose dans une table DynamoDB et en particulier, je change, je change un tag. Donc, en fait, ça nous permet vraiment de suivre quelle est l'évolution de notre infrastructure. Comment ça marche chez nous Parce qu'en fait, Terraform, quand plein de langages, vous pourriez faire une super classe de 3000 lignes et ça fonctionnerait. Ce serait probablement pas maintenable et très difficile à lire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a choisi de faire Et euh, ça, ça peut fonctionner pour vous aussi. C'est en fait de séparer par euh, fonction dans des fichiers euh, Terraform différents, nommés euh, le mieux possible pour, euh, pour se retrouver. Donc, par exemple, on a un fichier pour la DynamoDB, on a un fichier pour les bases de données euh, relationnelles. Et ainsi de suite. Et ce qui est hyper intéressant dans cet outil, c'est qu'en fait, on va pouvoir définir des variables par rapport à des environnements. Nous, on a trois environnements. On a un environnement de dev, un environnement staging, un environnement de prod. Et euh, pour le même code, on va pouvoir l'appliquer selon certaines variables sur les différents environnements. Donc, par exemple, on revient à l'exemple de la base de données. Bah, vous voulez en base de données dans vos trois environnements mais peut-être que vous voulez euh, du support euh, multi-zone que en prod et euh, que vous voulez à chaque fois que votre instance soit un peu plus grande. Donc, à travers des variables, vous allez pouvoir configurer cela. Là, je vous parle vraiment de ressources Terraform, mais en fait, on a aussi accès à tout ce qui est euh, Kubernetes. En fait, ça, ça va se retrouver dans notre code et de la même façon, on va pouvoir versionner euh, finalement nos déploiements et on va pouvoir agir. Imaginons que on souhaite ajouter un job de migration de base de données euh, dans notre déploiement, bah, on va pouvoir, en tant que développeur, créer le job et le faire exécuter pour, pour le tester. De la même façon, donc, les, les charts ressemblent un peu à ça et on utilise un outil qui s'appelle Helm qui va nous permettre de, la pareil que, que Terraform, de variabiliser euh, par rapport à des environnements. On va pouvoir aussi, si jamais, agir sur l'autoscaling de nos pods, euh, changer les variables pour, pour un meilleur fonctionnement. Tout ça, pourquoi ça marche en partie C'est parce qu'on est euh, très bien accompagné. En fait, on a une équipe d'experts qui, qui nous suit et, et nous conseille et qui reçoit des, des alertes, ils ont pu configurer des alertes automatiques pour euh, pouvoir nous suivre au mieux. Et donc, par exemple, une première alerte qui indique qu'en bah, prod, il faut que les bases de données aient du des multiples zones de disponibilité. Donc, si jamais vous, en tant que développeur, vous créez une base de données qui n'a pas ça, bah, eux, ils vont recevoir une alerte qui va nous permettre de nous, nous redescendre vers nous pour nous expliquer, nous conseiller et nous, nous faire corriger cela. Et de la même façon, vous aurez ça pour euh, Kubernetes. On pourra, euh, ils pourront détecter des problèmes en avance. L'idée dans tout ça, en fait, on donne énormément de liberté euh, aux développeurs. Et l'important, en fait, c'est leur laisser l'opportunité la, d'expérimenter. Je me rappelle quand j'ai commencé, en fait, euh, on m'a dit, on veut stocker du JSON dans une base Postgre, on sait que c'est possible. Et en fait, on sait aussi que... Euh, on sait qu'on euh, peut soit faire des requêtes SQL classiques, soit euh, faire des, des requêtes spécifiques Postgre. Et donc, on veut savoir finalement euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est plus performant. Donc, en fait, on a créé notre base de données, on a euh, mis les données qu'on voulait dedans, et, euh, et on, a, on a fait nos tests. En fait, moi, j'ai fait un petit programme pour faire une boucle et, euh, et requêter notre base de données. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Erreur de débutant, j'ai commenté ça, euh, j'ai mis ça à tourner euh, infiniment. Il fallait faire des bons milliers de requêtes pour que ça fonctionne. Et du coup, euh, bah, j'ai laissé un programme tourner. Et au bout d'une de, demi-heure, une heure, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui nous a dit Mais, euh, mais vous faites quoi J'ai fait euh, Comment ça, on fait quoi euh, bah, Je ne sais pas, j'ai quelque chose ici qui est en train de tourner, je ne comprends pas trop. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte finalement qu'on avait laissé ce processus tourner et que ce n'était pas notre, notre souci. Donc, bon, on a, on a tué le processus il n'y avait pas de problème. Et on a continué à travailler. Mais en fait, en suite à ça, moi, je suis allée parler avec cette personne et je lui ai dit, je suis vraiment désolée. On ne voulait pas, je ne me rends pas compte de, du prix que ça coûte. Et euh, on ne voulait pas faire ça. Et en fait, la personne m'a expliqué que finalement, probablement la conversation qu'on était en train d'avoir était plus coûteuse que les 10 000, 20 000 requêtes qu'on aurait pu euh, avoir fait. Et que ce n'était pas important. Finalement, ce qui était important, c'est d'apprendre, comprendre et euh, de, de continuer toujours à expérimenter... Euh, sur, sur plein de sujets. Et donc, aujourd'hui, on essaye aussi de, de découvrir de nouveaux services, on essaie toujours d'être sur les derniers services qui sont disponibles. Et donc, on peut toujours expérimenter de, de diverses façons. On n'a pas peur de, de faire des PUC et, et de se tromper au fur et à mesure. Donc, tout ça, pour moi, c'était important de vous parler de mon expérience. En fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais un peu cette idée-là c'est euh, les, euh, les devs et les apps ne se parlent pas. Hein il y a une barrière soit physique, soit imaginaire entre nous. Donc, en fait, il y a un développeur d'un côté qui fait euh, son développement et quelqu'un de l'autre côté qui s'occupe de l'infrastructure. Comment ça se passe généralement En fait, on fait une demande, à travers par, par exemple, d'un ticket, et euh, on demande, bah, par exemple, je veux une base de données. Qu'est-ce qui, qu qui arrive C'est que souvent, on ne sait pas exactement ce que l'on souhaite. Donc, soit la personne qui est en face... Euh, a de l'expérience, donc essaye de nous poser les bonnes questions pour déterminer finalement quels sont les bons paramètres dont on a besoin, soit elle se limite à mettre les paramètres par défaut, et, euh, et donc généralement, on a quelque chose qui ne correspond pas effectivement à ce que l'on souhaitait. Dans le schéma que je vous présente maintenant, en fait, on a vraiment le, le développeur qui se réapproprie son infrastructure, finalement, c'est lui qui est en train de coder le, le code et qui sait exactement ce dont il a besoin, en tout cas qui a le, le plus de notions du contexte et qui peut au mieux savoir ce dont il a besoin et qui se fait appuyer en fait par une équipe d'experts qui va à la fois être aussi pour un conseil, qui va être là pour euh, expliquer en fait des nouveaux modules, comment ça peut se passer et qui euh, va pouvoir nous, nous sauver, nous accompagner sur de l'alerting, euh, qui va pouvoir de, de, de détecter des problèmes à l'avance si jamais ils n'ont pas été vus euh, au moment venu. Au moment donc, tout ça, finalement, est-ce que ça a été difficile euh, Oui, ça a été difficile. Moi, j'avais l'impression que je faisais ça. Je, je faisais du code en PHP, je faisais du test, j'utilisais Git, guide, je faisais de la review. Et tout d'un coup, en fait, du jour au lendemain, euh, je me suis retrouvée à faire beaucoup plus de choses. Euh, donc, c'était pas mal de choses, mais c'était vraiment hyper intéressant. Moi, ça élargit énormément euh, mon univers de connaissances et ça... Ça m'a permis de, de voir qu'il y avait vraiment autre chose ailleurs. Ça m'a permis de beaucoup apprendre et j'adore apprendre. Donc, ça a été plutôt sympathique, même si difficile d'appréhender autant de concepts en, en un seul moment. Et en fait, au début, je vous disais, euh, ben, j'ai jamais voulu faire ça. Et pourtant, ben, il y a plusieurs choses. Je pense que parfois, on a une idée de quelque chose et on ne sait pas vraiment ce que c'est finalement jusqu'à ce qu'on essaye. Donc, euh, moi, je pense que les opportunités où j'avais... Une eu contact avec l'enfra, ça avait été vraiment dans la solitude ou sans des outils qui me permettaient vraiment d'être sereine sur ce que je faisais, par exemple, on se connecte dans un serveur limite pour changer une classe PHP à travers BIM et on se dit, waouh, si je me trompe sur cette virgule, finalement, comment je vais me souvenir exactement quelle classe j'ai modifiée et, euh, et comment je vais revenir en arrière, il faut que je fasse un backup, c'est hyper compliqué mais en fait, quand on a, quand on a plein d'outils, il bah, y, y a toute cette, cette peur qui, qui disparaît en partie. Et d'autre part, bah, qu'est-ce qui était pour moi être DevOps bah, Au final, aujourd'hui, je pense que chacun va avoir sa propre définition de DevOps. Mais euh, pour moi, en fait, j'ai l'opportunité de participer quasiment de bout en bout sur la partie back-end au déploiement de l'application et, et c'est un vrai plaisir. Euh, comme je disais, ce qui a compté énormément dans l'expérience, c'est vraiment d'être accompagné sur cette montée de compétences qui est immense. Et, euh, et vraiment qui est cette opportunité d'expérimenter et d'essayer sans, euh, sans aucune culpabilisation ou euh, pointage par rapport aux, aux erreurs qui peuvent être faites. Et c'est vraiment le, le plaisir finalement de toute une équipe qui te fait confiance pour faire des choses qui peuvent être euh, dangereuses pour l'application ou pas. Mais, euh... Et en fait, petit à petit, qu'on qu travaille comme ça, c'est-à-dire que si je vais mettre quelque chose en prod moi-même, je vais faire beaucoup plus attention finalement à ce que je déploie et puis très attention aussi au moment où je vais devoir monitorer ma plateforme pour m'assurer que tout se passe bien. Donc en fait, euh, je vais être très attentif, je vais m'approprier encore plus mon travail et, et je vais souhaiter en fait avoir les bonnes métriques, les bons outils pour régler mes problèmes derrière. Donc en fait, je, je m'approprie mon travail, mais surtout, euh, je fais de mon mieux pour pouvoir me rattraper derrière. Et c'est ça qui est important de finalement avoir l'opportunité de régler ses propres erreurs. Ce que j'ai découvert finalement, c'est que DevOps, c'est fun. Euh, je me suis énormément amusée dans cette expérience. Et euh, chaque fois, en fait, je pense qu'avant, j'étais euh, contrainte. Peut-être parfois, as, tu as envie de faire des choses, mais euh, il mais y a des process qui te contraignent plus qu'ils ne t'aiment. Et en fait, avoir l'opportunité de se dire euh, bah, écoute, je pense que là, notre workflow de déploiement peut être amélioré et qu'on te dise ok, bah, vas-y. Ok, super. Donc, je me suis retrouvée moi-même à me lancer dans des sujets R&D à vouloir toujours en faire plus. Et euh, ça a été vraiment une super expérience. Je vous encourage fortement à essayer. Si vous n'avez jamais essayé, c'est vraiment top. Et après, en fait, qu'est-ce qui vient après bah, D'une part, euh, on pourrait en fait avoir plus de droits. En fait, entre le moment où j'ai imaginé cette conférence et je la donne aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est-à-dire qu'au début... Euh, il y avait que les lead devs qui pouvaient déployer en staging, et euh, donc on n'était que contraints à avoir un bac à sable en, en dev, et finalement on nous a donné les droits sur staging. Cela s'explique aussi parce que euh, les équipes ont devenu plus de matures à pouvoir configurer les meilleures alertes pour rattraper euh, nos potentielles erreurs, donc c'est ça qui leur permet de nous donner plus de droits. Euh, mais même aujourd'hui en prod, on est assez limité, alors que euh, même si un, un sysadmin va vraiment relire, il va avoir l'expertise un peu sur le code, souvent quand on leur présente un code pour qu'ils l'appliquent, ils n'ont pas forcément la notion du contexte. Donc, avoir plus de droits en prod serait aussi euh, tout à fait intéressant. Il y a aussi la gestion des coûts, qui est quelque chose qu'au moins au, au simple développeur ne revient pas euh, tout à fait pour l'instant. C'est vraiment quasiment que cette équipe d'experts qui détient la, la connaissance des coûts. Et, euh, et comme je disais, ben c'est nous qui avons euh, la, la, vraiment la connaissance du, du contexte et ce qu'on a développé, et peut-être nous qui sommes plus pertinents, si on nous explique correctement, de détecter quels sont les endroits potentiels où on pourrait réduire des coûts. Et, euh, et je pense, en fait, de tout ce que l'on a montré jusque-là, de notre capacité à apprendre et à évoluer, effectivement, si on nous onboarde sur des nouveaux sujets, de nouvelles choses qu'on a, qu a besoin de, de détecter dans notre application, je, je pense qu'on est tout à fait capable. Et euh, ce qui reste pour la suite, en fait, c'est de continuer parce que on, on aime d'être toujours en, en amélioration continue, en train de re, revoir ce qu'on fait. Si on a besoin de changer d'outil parce qu'il ne correspond plus à notre besoin, on est prêt à le faire. Et on essaie toujours de rester aussi sur les dernières versions des applications et des différents frameworks. Donc, euh, continuer comme ça pour pour encore progresser. Euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à tous ces super artistes de Flaticon qui ont, qui ont fait les, les super icônes que je vous ai présentées aujourd'hui. Et euh, un grand merci à l'AFUP et à son programme de, de mentoring pour euh, cette conférence. Euh, je pense qu'on a un petit peu de temps de questions. Merci Sophia. Effectivement, on a quelques questions qui sont arrivées et le, le public est en train de, de t'applaudir beaucoup, beaucoup. Euh, il y aura peut-être d'autres questions qui vont, arriver, qui vont arriver pendant ce temps. Euh, première question qui a, qui a pas mal de votes, hein, c'est comment est-ce que vous gérez les modifications concurrentes? Par exemple, si, si tu as deux pull requests sur le même projet, euh, que, que, comment est-ce que tu gères ce cas-là Ou peut-être la, la deuxième pool request entre en hein, concurrence avec, euh, avec la première Alors de la concurrence est stricte, il n'y en a pas. C'est-à-dire en fait quand on utilise Terraform, euh, il y a un système de lock. Donc ça va nous permettre au moins de ne pas euh, tout détruire et vraiment euh, appliquer des choses euh, un par un. Quand deux personnes sont en train de travailler sur le même projet, sur des choses différentes, bah, tout simplement on essaie de communiquer un maximum et de se mettre d'accord. Il y a des choses qui sont extrêmement concurrentes et qui ne peuvent juste pas être faites en même temps. Donc, il s'agit de, de temporiser, euh, attendre les uns les autres. Et sinon, euh, potentiellement, de décider qui va passer en premier, donc se rebase par rapport à l'autre paire, pour ne pas euh, écraser les modifications euh, des autres personnes. Aussi, en fait, on a plusieurs environnements. Donc, généralement, ça nous permet de dire bon, « Ok, je te laisse le staging, moi laisse-moi le dev. » Comme ça, euh, chacun fait son, son essai dans son coin et puis... Euh, quand j'aurai fini, je remets tout à l'état normal. Comme ça, on peut continuer sereinement. Merci. Une deuxième question de Pierre encore, qui demande comment est-ce que vous gérez le rollback sur les données Les données, est-ce que c'est possible de préciser euh, on va voir si ça arrive, mais je, je me permets d'imaginer la suite de la question, si, si tu fais un déploiement qui change des choses peut-être dans ta base de données et que tu as besoin de rollbacker ton application, les données ont pu être modifiées avant que tu rollbacks. comment, comment est-ce que, est que tu gères ça En fait, on a beaucoup de, de backups surtout. Je pense que c'est principalement ça qui va nous, nous permettre dans les bases de données relationnelles de revenir à un état précédent. Euh, sinon, en fait, si on sait qu'on est sur des, des choses compliqué de, de donner, c'est en faisant la meilleure des attentions. En fait, ça dépend énormément, c'est du cas par cas. Dans certains cas, euh, ça ne va pas être important finalement des données qui sont perdues. Si on a rajouté une colonne et qu'on veut revenir en arrière sur ce qu'on a développé, parfois une perte de données peut être très acceptable, donc ça dépend vraiment du cas. Mais après, on peut aussi euh, bloquer euh, des lectures, écritures si on n'est pas euh, confiant sur, une, sur un développement, par exemple. Euh, au moment où tu, tu parlais des alertes, tu, tu donnais un lien vers des logs, je crois. Tu, tu disais que tu avais accès aux logs. Et Claude demande quel stack de logs tu utilises. Alors, on a Loki parce que je vois le Loki, mais euh, moi j'utilise principalement Kibana. En fait, euh, on, on, tous nos logs remontent sur un Kibana qui va nous permettre de trier par projet, euh, par route, et euh, bah, vraiment d'aller détecter le log dont on a besoin. Et l'idée du lien dans les logs, surtout, c'est qu'on a un lien direct qui trie euh, sur le projet qui est concerné et euh, qui nous présente les, les liens, les logs des 15 dernières minutes. Ok, merci. Et il y a une dernière question, sauf si d'autres questions arrivent en cours de route. Euh, Stéphane dit qu'il pensait que CodeRabsody proposait aussi des services de sous-traitance. Et il se demande comment est-ce que c'est pratiques que tu mets en place chez un client sont amenées chez les autres clients dans, dans ce cas-là Comment est-ce que c'est vécu aussi euh, Je dirais que dans l'idée, oui. Après, je ne sais pas si Code Rhapsody... Ça fait un moment que je suis en mission, donc je ne je suis pas au courant des dernières pratiques de Code Rhapsody, mais euh, l'idée, euh, c'est de ramener euh, une expertise auprès de nos clients et de mettre en place des, euh, des déploiements continus et des outils qui permettent de travailler aisément euh, L'émission de te dit c'est souvent des missions complexes, d'expertise, euh, un peu comme parlait euh, le conférencier de, de Vanois, sur le fait qu'on est dans une, un cas critique, et euh, parfois bah, on essaie déjà de résoudre euh, l'urgent, et petit à petit euh, de mettre des meilleures pratiques de, dé de développement euh, dans le projet. Ok, merci. Euh, Sandrine, sans euh, complète, et continue un petit peu dans, dans, dans cette lancée euh, ce, que tu, ce que tu nous as présenté aujourd'hui, c'est un fonctionnement que tu as mis en place chez un client. Donc, euh, combien, combien de temps est-ce que tu penses qu'il t'a fallu pour être opérationnel sur, sur ces pratiques Alors chez Bedrock, c'est coutu, coutume de dire qu'il faut au moins trois mois pour vraiment appréhender la stack et euh, toute la complexité à la fois du métier et des déploiements. Euh, moi, euh, je ne sais, sais pas exactement combien de temps j'ai pris. Mais il y a au moins, ça se mesure en mois parce que c'est complexe aussi de se sentir à l'aise euh, avec toutes ces technologies. C'est au moins un, deux, voire trois mois. Et je me, je me permets peut-être de, de compléter un petit peu la question. Ça fait, ça fait un an, tu me disais que tu es dans ta mission. Est-ce que tu as des, des collègues qui sont arrivés plus récemment et donc qui ont peut-être eu plus de choses à apprendre comment, comment ça se passe, l'intégration des nouveaux sur, sur tous ces outils ben, moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez hallucinant parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis euh, -vis de la situation, on a même des onboarding à distance et euh, pourtant, ça a l'air de se passer quand même assez bien. Vous pouvez euh, demander à des collègues qui, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Euh, donc, euh, je pense que c'est en constante évolution et c'est assez intéressant parce que quand on présente les outils, parfois on dit euh, « oui, non, mais on ne fait plus comme ça, maintenant, on a changé, on a évolué euh, ». mais euh, je pense qu'en général, c'est plutôt bien accueilli et c'est vraiment l'accompagnement qui est essentiel, l'envie de tout le monde d'expliquer, montrer et accompagner sur les premiers pas pour qu'après la personne puisse se sentir à l'aise sur ces technologies. Ok, merci. Et je me permets d'en vous aller une dernière, si on a une autre qui arrive. Tu as appris énormément de choses et tu es très contente aujourd'hui d'avoir plus d'autonomie sur, sur tes projets et ton infrastructure. Est-ce que c'est est un sentiment qui est partagé par tous les membres de ton équipe ah, Je ne l'aurais pas trop demandé, mais. Euh... Non, je ne sais pas. En vrai, à vrai dire, je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir, surtout parce que j'ai vécu d'autres situations où c'était vraiment très compliqué. Euh... Finalement, que quelque chose soit en prod et c'était assez frustrant pour tout le monde, euh, mais je ne sais pas trop comment c'est perçu. Après, je me dis que si les personnes sont restées et se plaisent dans leur travail, c'est aussi parce qu'ils adhèrent à la façon de, de développer. Dernière, toute, toute petite, on dit, on dit qu'il va falloir qu va arrêter. Sandrine demande si tu as une idée du temps que ça a pris à ton client pour arriver à cette, cette maturité de fonctionnement. Je n'ai pas spécialement d'idée de temps, mais ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, enfin, de ce que j'ai vu en fait, pendant cette année que j'ai été là. Euh, bah là, par exemple, c'est assez récent d'avoir quelques droits en prod et. Euh, bah, depuis que je suis arrivée, où on n'avait même pas les droits en staging, euh, oui, il fait six mois, un an, de se donner confiance, avoir l'opportunité aussi de mettre les outils en place pour nous accompagner. C'est un processus qui est long. Et le problème, en fait, aussi, c'est que toutes les équipes, en fait, que toutes les équipes atteignent la même maturité en même temps pour libérer ça pour tout le monde et qu'il n'y ait pas une frustration de mais, « euh, mais mon collègue, il peut et moi, je peux pas ». Donc, c'est un processus long. assez bah, long. Ok, merci merci beaucoup Sophia pour, pour ce retour d'expérience. Euh, on enchaîne dans quelques minutes avec avec Guillaume. Vous allez recevoir le, le lien qui devrait apparaître très bientôt. Merci encore Sophia, c'était c'est un plaisir de te recevoir. À bientôt.